Oh, bonjour mes chers élèves de C1, vous allez rouvrir votre cahier d'activité, l'arbre au mot, à la page 5, vous allez retrouver la grammaire, la phrase. Alors, euh, vous pouvez consulter votre manuel, page 12. Alors on dit une phrase est un groupe de mots qui veut dire quelque chose, qui a du sens. Alors une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Ouvrez, s'il vous plaît, à la passe 5 et suivez avec moi. Comme exemple de « le loup veut manger les élèves ».« Le loup veut manger les élèves », alors c'est une phrase qui commence par le majuscule, se termine par « un point. Alors, première chose, ce ligne les groupes de mots qui sont des phrases. Ce ligne les groupes de mots qui sont des phrases. Les groupes de mots sont, qui sont des phrases. Les élèves sont rassemblés autour de la maîtresse. « Elle raconte une histoire ». Les enfants sont très intéressés. D'accord? Pour les autres, non. Elle ouvre livre compte, non. D'accord? Ce n'est pas une phrase. Et il de grand ouvre yeux, non. Ce n'est pas une phrase. Les élèves sont rassemblés autour de la maîtresse. Et elle raconte une histoire. Les enfants sont très intéressés. Alors, on continue ici. Numérote les étiquettes de 1 à 5 pour redonner une phrase. Que tu recopieras et toi, de la majuscule et des points. La majuscule ou la majuscule, c'est le moment. Parce que ce mot commence par une majuscule. Le moment. Et la récréation, il y a un point ici. Ah Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit le moment que je préfère, le moment que je préfère, c'est... Euh, voilà, le moment que je préfère à l'école, oui, le moment que je préfère à l'école, c'est la récréation. Le moment, c'est un que je préfère, c'est deux à l'école, c'est 3, c'est 4, c la récréation. Alors, tu vois, alors euh, pour t'aider un petit peu, tu vas tout d'abord lire euh, tous les mots que je préfère, c'est à la récréation. À l'école, la récréation, la récréation et le moment. Et toi, de la majuscule, tu vas retrouver le mot qui commence par majuscule. C'est le moment. Regardons, Le moment. Le moment. Et, et du point. Le moment, la récréation. Alors, le moment. Est-ce qu'on dit le moment à l'école C'est que je préfère. Alors, normalement, on dit le moment que je préfère. Voilà. Le moment que je préfère. Alors, le moment euh, que je préfère, je préfère quoi Le moment, voilà. Le moment que je préfère... Euh, où ça euh, La récréation à l'école Non. Le moment que je préfère à l'école. Il y a une idée de... Alors, le moment que je préfère à l'école, c'est la récréation. Alors, c'est la même chose ici. Recopier les mots dans l'ordre pour obtenir des phrases. N'oubliez pas les majuscules et les points. C'est la même chose. Alors, on dit Amina... Euh, Amina prend Amina key son Amina prend son quai trousse ouvre elle ça elle ouvre sa trousse écrit date elle soin avec là elle écrit euh, la, date, euh, la date avec soin recommence puis exercice elle son puis, elle euh, commence son exercice. Voilà. Amina prend son cahier. Elle ouvre sa trousse. Elle écrit la date avec soin. Hein? Et après, elle Puis Elle commence son exercice. C'est très bien. Recopiez la phrase en changeant de place le groupe de mots soulignés. Euh, le mardi matin, quand la maîtresse l'interroge, souvent. On va changer la place de ces groupes de mots soulignés. Alors, euh, euh, à l'école, oui, à l'école, c'est la leçon de grammaire, mardi matin. On dit aussi... Euh, la leçon de grammaire, oui, euh, normalement à l'école, c'est la leçon de grammaire, euh, c'est la leçon de grammaire, le mardi matin à l'école. On change de place, soit on dit à l'école c'est la leçon de grammaire le mardi matin, euh, euh, c'est la leçon de grammaire à l'école le mardi matin, etc. On peut dire aussi euh, euh, c'est la leçon de grammaire le mardi matin, c'est la leçon de grammaire le mardi matin à l'école. Quand la maîtresse l'interroge, il ne sait pas répondre. Il ne sait pas répondre quand la maîtresse l'interroge. Il ne sait pas répondre quand la maîtresse l'interroge. Euh, Adam, euh, souvent Adam bavarde avec son voisin. Adam bavarde souvent avec son voisin. Adam bavarde avec son voisin souvent. Voilà. Soit on dit Adam bavarde souvent avec son voisin ou Adam bavarde avec son voisin souvent. Alors, la phrase en changeant la place de groupe de mots soulignés. C'est la leçon de grammaire. C'est la leçon de grammaire le mardi matin à l'école. À l'école, c'est la leçon de grammaire le mardi matin. Il ne sait pas répondre quand la maîtresse l'interroge. Adam bavarde souvent avec soi, avec son voisin. Adam bavarde souvent avec son voisin. Adam bavarde euh, avec son voisin souvent. Voilà. C'est tout pour le moment. À la prochaine vidéo.